Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir de rentrer la CAO pour capable de faire une nouvelle émission. Base Vitellum. Dans le bloc Pernia. Donc on est Nexao. yo commandé en pile zone. En pile côté de Tabar. Torsel, Pernia. Bloc IDI1, Tout ça. Bon, apparemment c'est la commune de Tabar. Et puis y un bon parti dans Pétionville. Et d'après information que nous toujours disposons, c'est que Nexao et tout. yon un bon parti dans Croix des bouquet. Bref. Eh bien... Gaiw information que moi joine ça fait 4 jours. Mais information ça me communiqué, communiquer ça paraît un peu paradoxal. Paradoxal dans le sens que je vais non. Est-ce qu'on est base vite l'homme nan kidnapper yon cousin vite l'homme? C'est ça le même. Base vite l'homme kidnapper yon cousin vite l'homme. Quand y la question m'a posé tête est-ce que vite l'homme pas de concours. Ou bien pendant que vous venez avec euh, Citoyen Sanabaz, Vitelhom n'a pas pour elle. Deuxième bagaille. Si Femme ça n'est pas en harmonie, peut-être que l'homme n'a pas même levé tes doutes dans le dossier. Vous ne comprenons pas. Nous ne prenons pas nos informations. Hein, mais c'est pour me dire que moi mais ça me pensait Si c'était pas erreur, l'étape est en Alors que je demandé et eh, quel que soit le qui t'approche, citoyen ça yo kidnappé yon hein? donc si y jeune libération pour nous ta fait me connaît ça t'a fait un pile plaisir parce que m'ta me connaît comment histoire ça fini famille sa se c'est nan nérin madame ni a crié matin midi et soir des bien Mais euh, monsieur gagné trois petites OK yo kidnappé monsieur ça fait quatre jours c'est dans zone pernier 34 regardez bien pour moi c'est un bloc qui a arrêté, alors kidnappé, citoyen si là, ouais, Pernier 34. Ça passait bon 8 heures dans la soirée. au fin premier, alors, dans le moment où tape a enlevé là, monsieur n'y pas de vle, il donc, il a monsieur en balle. Et puis, il a allé avec lui. Mais, depuis le jour. Ou oh, information, ça devient jeune, moi, c'est que la famille tape cherché à gagner des euh, données. Il n'y a pas de cajou dans quelle information. C'est ça qui moun poussé yo dans pile inquiétude. Eh bien, c'est pas ça seulement parce que te quelques mois de ça. Il y a yon un proche famille ça famille qui c'est Et après un mois et quelques jours, il y a Libéral, Monsieur Curry, li rentré dans le pays États-Unis. Donc, ben, comment baga et, mais comment bagarre et, et, espérer que monde qui connaît un citoyen ça, qui c'est en même temps le cousin de Vitélom, qui serait le Pradel innocent. Pas nous, base Vitélom non. bal ba informations. c'est une information que moi gagné ça fait trois jours. Dernièrement là, grande opération qui a fait. Non, bloc si là Même bloc qui pi, pire de c'est. Non, entre, il dit non, l'entrée dans bloc sa. La police rivée, c'est ça que fait forme, dit non que. Je ne j'en dis à la, mes amis, depuis nous, e la police, son côté pas paraître point de tête non. Si nous, on a dit, on côté pas paraître point de tête non. Parce que, des fois, qu'on ne pas différence dans agissement de groupe. Tendez bien. N'ego est venu avec un char et puis vous est allé à voébal. Ça y est la police. Pendant qu'il est à bal dans zone nan, mais vous a fait une sorte de passage. Et est-ce que vous êtes capable di, de dire que Tévélé fait une sorte de pénétration en milieu urbain? Kounya la pendant nèg yo a fait un petit avancée. Nèg yo rivé dans un espace. Gayé yon citoyen. Citoyen wècha li kouri. Pendant mi c'est couri. Police yo couri derrière monsieur. Yo kebèl. Lè yo kebè citoyen sa, gonsay de moun nan zone la yo mande moun yo. Est-ce que yo pa konnen citoyen? problème moun yo di non. Et puis soudain là, yo prendre, yo mettel an dan d'après information qui rive jeune moi. Et par la suite, Sambral dit non là yo, m'a metté au conditionnel pour me dire non que toujours selon même information ça yo. Yo ta censé touyer citoyen ça et vous mettez du feu sous lit. à l'autre la, information qui rive jeune en, fait comprendre que citoyen ça c'est une nèg qui qu'on a cassé roche, Bois Rivière ya, en pile monde connait peut-être que dans le moment policier yo mandé moun zone si vous, par contre connou monsieur peut-être que en pile monde té ka peur connia là bon pensais que moun yo té supposé dit yo connait monsieur bon monsieur mouri gon l'autre problème encore qui est enregistré en dedans c'est que g'ai un chat qui lui même prend noyon espèce de boue comme ça un chat collé g'ai en pile tentative qui fait pas bon côté euh, force de l'audio qui au même temps en dedans, on peut le tirer dans la zone. Et puis, les euh, policiers ont fait tout ça ou est pour être capable de retirer ça, là. Mais par la suite, il y a une deuxième opération qui est obligée de faire pour au moins être capable de remorquer le pour aller avec lui. Mais toujours d'après information qui est arrivée, je ne sais deux policiers qui ki ont Boyo en Mais information sa, li beaucoup flite. Est ça beaucoup C'est ça qui fait. Je vais mettre moins en, en l'air pour en capable gagner plus de détails sur l'affrontement. Ça, je ne peux dire qu'il y a entre la police et Monsieur Parce que en pile, fois, il y a information que vous tendez, mais gagnez tout que ou ne tendez pas. Quiconque dans le titre, paraît toujours plus beau sale. Est-ce que nous comprenons Bref, donc, en pile de dossier concernant zone pernière, nous capable capables de tourner un peu plus tard pour nous venir avec l'autre détail. Nous prenons la zone aviation zone ça pas bon du tout ah ben oui parce que les map gardés là on ta capable dire que pas rien qui était encore zone ça c'est fatra qui prend le net mes amis on a saisi ouais comment une zone devenue et problème c'est que il y a des qui toujours était dans zone si là et bien faut dire que il y a pile citoyen qui ont même menacé mettez tête dehors avant 17 octobre la, yon manye, pou capable venir là en manière pour capable à l'état pour faire qui choy pour les gens vivent dans une zone si On en suit. Nous-mêmes, si nous continuons dans là, nous ne pouvons pas passer là et juste pour nous obliger de passer. Même si nous ne pouvons pas rentrer là et deux, pour nous rentrer sur le piste là et deux, pour nous passer. Car nous rentrons que nous sommes gentils, nous avons un depuis qu'il de a fait le pendant que tomber, il a comme ça, est tomber tout seul. Au contraire, il y a, des fait des des des a, a le bon, parce que même moi, moto si vous êtes capable de passer, comme ça, mal Mais, il est venu plus mal pour nous. Au contraire, moi, moi, d'après des gens, là, moi, parce que moto même moi même pas va passer par la rien, On on a changement. On a nous de de changement. On de changement. On changement pas chavier. Oui, il a quand même. Si mon m'a acheté un petit bien la... il ben, on parle je ensemble avec nous là pour pays pour zone m'a vivre là Zone m'a vivre là mais c'est connait là m'a 64 ans depuis m'a vivre dans zone mon bon gens moi ça fait même dans l'histoire même et hier Henri il éliminé zone panneau même Top, population panneau m'a vivre là bonne centrale là ça éliminé net pas de de pour rouge ça va tout le connait on a là ça éliminé net, pas du côté même pour un bête, parce que je pas besoin de un vivant. Est-ce que nous vivons comme ça On côté qui comme l'hôpital On a besoin, monsieur, ça, on a Mais monsieur, ça, on pas comme ça. a vécu comme ça, on gouvernement qui comme ça, on a vécu comme ça, on a ça, on a qui ça, a Déjà hier montez en un éliminé net à nos jours. Oui, mais ça pour nous besoin fait. Mes amis, même que la vie est chère c'est vrai, mais faisons un côté on peut les nos besoins passer. Pour nous, pour nous, pour machine pas passer, pour eux ouais mon cap vivre dans un an là, machine pas passer, motocyclette pas passer, moune pas passer un an. nous okay. d'avoir les douze en un éliminé, éliminé, mais on cette bague nous a besoin pour autre affaire pour pou nous gardons il faut garder le bien. saute des aviation bon comment Mais il faut faire un bagage pour nous. Nous ne pas vivre comme ça. encore. tout. On fait image, On va là. c'est On va Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, dans situation. Ça c'est grand là où ça c'est grand à là nous il a situation où il y a une en où il y a situation où y a une situation où il y a une a une situation où y a une a a n'a a a a rouge et bon, et bon, faut dimanche à DR sur le grand boulevard, c'est même bagaille là. L'entrée dans la Cité Soleil, c'est même bagaille là. L'arrivée pour tailler au Gann, c'est même bagaille là. L'arrivée pour tailler au Gann, c'est même bagaille là. L'arrivée pour tailler au Gann, c'est même bagaille là. L'arrivée pour tailler au Gann, c'est même bagaille là. c'est même bagaille là. Et pendant ce temps, vous autant que le chef d'état soit un ministre qui s'est prédé, le ministre, autant que le président. Et nous même nous demandons, en tant qu'Ariel Henry, nous demandons, que, pour vous voir les matériels. Ce n'est pas le 17 octobre à venir pour vous prendre une distance dans la zone. Pour vous dire que vous les matériels pour vous nettoyer, pour vous faire des nous un série de bagages. Nous-mêmes, tout le 17 octobre, parcours arriver, ça veut dire zone, ça zones, dire ça veut dire que la population qui vit dans la zone. Nous demandons aux instances concernées qui là pour ça. Pour vous voir matériels dans la zone, dans la communauté Soleil. Pour vous voir les Parce que les gens ne peuvent pas vivre dans l'État, Monsieur. Regardez vous Regardez le monument. Quand on est Zeb, Kabrit, ceci et si vu ça, on est qui vous vos nations, qui nos indépendances, qui nous Et chaque année, nous avons changé dans le pays. Maintenant, qui sur nous sommes les Nous à pour honte. Et nous demandons à Yalahuit pour lui, remettre des parce que ce pas qu'à diriger le pays, à à vous, à à pour le remettre. Mon cher, la zone est en train de se après président Jovenel Moïse fin vient mourir. Et nous des un les ministre qui est le ministre de la justice qui était sous tête et travaux publics. Mon cher Mbab, même si tu as tout le bagarre, il n'y a pas de problème, tu es fini, tu es toujours comme des problèmes. Mais les problèmes, nous avons toujours une instance qui a pu ça, les nourrés qui viennent nettoyer pour nous. Actuellement, la Lorel, ou à des deux, du à ou à l'autre qui concerne, ou à l'autre qui qui qui est ce qui, qui, qui les à ok nous connaissons une zone si qui était qui à la l'activité là la est ce que c'est par rapport avec la sécurité ou c'est pas c'est même que la cause dans la zone mon cher c'est c'est toi. en même temps tout sécurité, est sécurité c'est dans tout le monde dans tout le pays allié on sa me mais si c'est bon l'état d'hédistance c'est d'abord stabilité ok si c'est bon l'état d'hédistance c'est d'abord stabilité si on dit bon je parle pendant ce temps là le bateau dit débarqué le bateau s'y débarqué pas jamais de problème. et le bateau gaz débarqué pas j'aime de problème. Et pendant bon ce temps, il y a de l'autre côté, qui zone civilisée, qui a plus de problèmes par ces ponts rouges. Mais par rapport à la zone pont rouges, c'est ce qui ne pas dans la mémoire parce que c'est la peuple là. Nous avons fait le parce que le Gosset, le Gosset qui a quitté la bataille pour te libérer le pays, pour tirer dans l'esclavage. Nous même nous le camper pour propter, non seulement pour propter pont pour, pour propter la commune de Cité Soleil. Parce que c'est toute commune net inonde. la commune qui est inondée. Depuis qu'il a la plière a tombe dans Petroville, il descend, Cité Soleil est bombardée. Ça veut dire, c'est comme quoi dire, moun. Cité soleil, il a oublié. DI yo, c'est nous-mêmes qui comptons voter, c'est nous-mêmes qui comptons élection. Ce n'est pas l'élection, l'idée de venir pour parce qu'il nous, nous existe. Ce n'est pas l'élection, il a parlé connaître et ET peuple a semblé venir manger avec nous. Nous m'en déroulons, comme une cité soleil, c'est côté peuple à vie plus vulnérable. Nous m'en pour eux-mêmes. Pour toutes les stations qui viennent rouge pour nous, pour appuyer tout cité soleil pour nous. Même, même, nous pas vivre pour nous pour nous. ce nous naïf? la Nous pas pas vivre là encore. Ça même, pas vivre là. Nous pas vivre là. Nous pas encore. Je veux dire là, je là, je là. là, et en tant que citoyen engagé, en tant que et coordonnateur général Ligue des Jeunes pour le développement des Ponts Rouges, je dis à nous indiquer de ce qui a passé dans la zone actuellement. Là, nous avons une station à carrière, bon PJ, bon CPJ, nous tout ouais Je dis à là, depuis que nous avons président de temps, le président Jovenel Moïse, nous avons pensé que nous avons mené le pays à des bonnes routes, et bien nous avons crassé pays. Nous avons crassé pays, gardez le ministre qui est dans notre travaux publics qui sont mécaniciens, ils mettent dans le marin, pour le public. Un et c'est, pas capable de régler. Logue SNGS, ils mettent les dans SNGS, qui tout, qui a matériel, qui qui a des qui a tout, qui a tout, qui qui a qui qui a je veux dire à nous-mêmes en tant que citoyens. Et, et, et pendant ce temps, nous avons commis une cité et tout. Maïs lui-même, avec effort par l'Italien, fait pour la intérieur. pas mis rien sur le compte Et le même il pas de moyens pour défendre les commune. Et maintenant, l'intérieur, maintenant, il est concerné. Juste les rues Soleil, pour que vous moyen. pour que pour dans la commune. Et maintenant, pour tout. vous des pour CN. parce que de vous faire, vous de vous faire. Actuellement, vous avez des moyens de vous des moyens pour arranger. Et pendant ce temps, il pour Aïe, des pour ne pas faire manifestation, pour à la vie chère. Au caille, dans tout le pays, nous-mêmes, nous en tant que peuple rouge, nous demandons, nous disons assez. Nous disons, citoyens engagés. Et nous disons que nous avons une sécurité fatale à la Le peuple a une sécurité fatale. il y a la vie nous, hum. nous, nous avons tout bagay. bagaille. Je ne qui dit c'est l'État. L'État qui est Est-ce que par l'État de population, Fleisch, tête, l l Etat, l Etat, l l on de l'État. de l'État. de l'État. l'État. Pendant ans nous nous, nous, nous dans, dans, dans nos ligues des Jeunes pour le développement des ponts rouges, nous même citoyens engagés, avisés, dans la politique de nos battements, pour eux-mêmes, ils pensent que ça zone va exister. Nous disons assez, la zone ça va exister. Parce que, il y a des gens là y a mon là pour ça ça exister. C'est les négro qui mettent en les sales exister encore. Mais bonne chose pour Maléo, en Bali. Pour des gaz d'Adédoané, pour des gaz d'Alivre, pour des là, pour des là, pour pour des là, pour des millions de là, Et pendant certains peuple-là vit dans la crasse dans misérable patra, nous disons assez et nous demandons pour toute chaîne pareille, qui n'a pour nous, pour Et pour tout peuple parce que le monde pas vivre comme ça parce que les jeunes vivent là regardez. gardez gardez je connais un petit monde devant vivre dans de ça devant vivre bien dans de ça devant ça devant bien dans le ça a vivre bien pays. le a ça devant vivre bien dans ça ça le pays va fonctionner fonctionner comme ça. Et pendant ce temps, Ariel Henry, je fais tant le pays comme le premier ministre le président en même temps. Il fait un paquet de boucles pour les barrières. C'est André Michel, Lénaïl Cassi, Toutes les qui sont bien à Et pendant ce temps, il a été dit, et puis Jovenel allait, effectivement, tout va fonctionner. Mais pendant ce temps, Jovenel mouit. Nous avons notre énorme presque quatre mois, mais il a qui est là. Ariel finit de Jovenel, mais Ariel pour Mais il qui est là pour Rouges, Fatra, Ariel est pour toucher. Et pour Rouges, pour Rouges tu reconnais dernier ministre, le gros ministre pays. On est dans le travaux qui c'est le ministre Nade. Parce que ministre Nade, c'est lui-même qui connaît toute l'existence, tout le canal. yo. Adé dans pour rouge, depuis que vous avez fini le président Jovenel Moïse, je vous dis maintenant qui est pour rouge. Et ça fait nous-mêmes, en tant que population, en tant que citoyens engagés, nous saluons le ministre Nadé, Parce que c'est lui-même pour louer tout pendant le bal. Pour louer pendant le bal, maintenant qui est pour rouge. Mais nous, nous avons tout profité, dit le les 7, tout peuple haïtien, à nous faire venir pour nous dire, à Barielori, à Bala Vichet, à Bala Sécurité, à Bala Kobame et Kekapouté, pour nous dire, vive Haïti, pour nous prendre un lot Haïti demain. Je dis à nous même jeunes, tous les jeunes garçons, prenez engagement à nous, même dans ce qui est fait dans le pays, nous n'avons pas de l'idée. Nous ne pouvons pas de nous pas nous ne pouvons pas Mais nous, papa de Saline, dis-nous, si, nous re ne pas de Nous ne pas nous ne pouvons pas Nous pas de l'idée, nous ne pouvons pas de l'idée, nous ne pas de l'idée, nous de l'idée, et qui t'est passé l'année passée de 2021 depuis qu'elle de a été révoluée aujourd'hui dans monument pour les visibilité pour la les le cobre mais june jodia, pap, e, e, petit abba, et jodia et petite des salines qui a dit à la vie, la base insécurité sécurité massacre tout côté qui a parlé de la cobre mais june ne veux mais qui pas niveau les peuple vous voulez peuple Nous calé gel nous pas qui a pour nous c'est celle c'est celle, de, est celle en là qui nous dans le pays là voulez tout le peuple ça été fait Jeune garçon qui a fait politique dans le pays. Pour, que, pour moi, je que pour Moïse Jean-Charles a passé la CI dans Lui qui a passé la CI, un GP pour cap là. Mais nous-mêmes, dans notre entreprise, moi, jean-Charles n'a pas fait ça. Moïse Jean-Charles, c'est l'homme qui pire dans en politique. La volée, la vision, la vision. La, la foule, élevé, volée, la, la bras à l'école. La bras à l'école, et puis est toujours dans le pouvoir, il est et puis pendant 7 ans, la demande pour me prendre la rire, ça m'a Moi, je dis, mes c'est un calé gel, nous ne paguons l'idée. Pendant 35 ans, l'idée traditionnelle, nous ne pas servir avec le pays encore. Vive Haïti, vive justice nous, nous les On va... pour le président Jovenel Moïse. Ça, pour nous prenons le fête, pour nous commémorer, mémoire, et emploi Jean-Jacques Dessalines. Et pour zone sale comme ça, des salines de sal, bat, bataille pour ça. Des salines de bataille pour peuple haïtien dans les biens. Pour te faire changement, pour pour le à ça, des salines de bataille pour lui. C'est pour ça que je vous veux nous camper dans la là, Pour nous faire confiance pour ça. Dans le moment, pour nous dire, pour l'État salope, ça vient de pour nous. Travaux publics, SNJS. C'est un peu pour les en pour venir le pour nous en Nous de la nous nous nous qui ont Nous avons des Nous sont en Nous des Nous avons des Nous depuis Yenon, il y a eu un le classe, a il a pas eu de voix Est-ce que nous pas faire de demande à ce matin pour aider nous-mêmes à quelque bout. Bon, et... Mais nous pas de -il y faire de demande pour... bon, et... avec toi, es spécialement, nous. spécialement pour l'hôpital Chancel, nous avons mis ça à la santé publique, qui est la scène. Je dis à la résidente, résident, pas jouer à l'accadrément dans l'hôpital. Regardez comment on a pour l'hôpital. l'hôpital n'a pas en fait, pauvre. Revanche, et les gars, ont tout l'hôpital de l'État. Ils ont l'école de l'État. ont crasé toute de l'État. Gardez-vous, Adrien, l'hôpital est presque fini là. Pendant ce temps, l'hôpital Chancel est crasé. Il l'hôpital général. Et pendant ce les... temps, Adrien, toute aide internationale a pour l'hôpital général chancel. matin et... Et... La, Donc, paix. la paix il Il prend a fait Il regardez les -là, pour qui il y a beaucoup d'ailleurs dans l'hôpital chance pour la bonne année qui pour eux qui j'en résident là à vivre et parce que au delà on nous vous sert à faire qui fait auvenir parce que va gagner pour servir services et monde qui est responsable de l'hôpital donc directeur administrateur on va gagner des manœuvres on va gagner des manœuvres comme si vous travaille pour la chanson service mais c'est vrai que volontairement on pas gagner moyens. parce que ministère santé publique par de questions coûts pas de questions série des bagages matériels pour l'hôpital là même pour qu'arrive un service zone on pas gagner zone on pas gagner puisqu'à aucun monde vit pour lui, pour être Sais, vous vous -à -dire que vous de pour dire zone les zones qui sont sécurité, les zones ne sont pas en train de Les zones qui un, actuellement, dans le capital, c'est un des deux rouges où pour plus facile. Quoi, C'est zone où les gens pour plus facile. Les zones qui un, plus de sécurité, mais une sécurité. Les gens sécurité. Les gens ont une